Donc, euh, OCG, c'est un peu partout dans le monde. Et elle est tombée pour, euh, pour vous dire. Voilà. On m'a dit de ne pas faire une vidéo, mais je vais faire la vidéo quand même. Ce qui a été touché, c'est le Tirlament. Le tashitara, le le, le le Brunhead. Donc... Euh, on va zoomer un peu. Alors, je m'excuse de suite, les cartes sont en japonais. Donc, il y a le, la fusion Tirlamend et la statue devant qui est bannie, Limité à un, Dragon Ancien férique, Licorne et l'autre, Kashidara. Euh, qui a été limité à un aussi, euh, je pense que ça, c'était du Tirlamend. Tolématos. Après, il y a euh, Bistial pour gap, changement de cœur. ça je sais pas ce que c'est, ça c'est la fusion banni voilà après hors christ la la grenouille témoin était limitée à deux donc tout ça c'est limité à deux ça c'est euh, mince comment ça s'appelle mmh. c'est du, du, du, du, du j'ai des cartes, donc je vais, je vais vous dire. Assaut de l'air, voilà. Assaut de l'air. Euh, ça, ça a été limité à 2, ça, ça a été limité à 2, donc c'est inter. Je l'ai eu, donc c'est le tir à la main, aussi Objet du sacrifice inutile. Ça, c'est pour les infernités. radie qui a été limité à 2, et la scène de lumière qui a été limité à 2. Et ce qui n'est plus limité, c'est pour le lot ABC. Donc la, la grosse fusion ABC le magicien du poison, la, le monstre tire la main, le chevalier du, le chevalier noir du cauchemar, je crois, et ça c'est pour le le, le deck euh, qu'on a vu avec euh, avec euh, Dark Knight, donc à dire stardust hein, c'est euh, ça c'est pour euh, le deck zombie, voilà, tout simplement. Donc si vous avez donc euh, Là, on a un peu plus de précision, mais c'est toujours en japonais. Donc, ça sera effectif le 1er janvier 2023 en OCG, effectivement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, si vous avez aimé... Alors, je me ragrandis, du coup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne. Ça me ferait plaisir.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 c'est bien pour l'idée.